Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour nos Facebook Live quotidiens, euh, autre lieu, autre lieu de Maison Lafitte. Ce soir, nous sommes à Lécurie, en compagnie d'Harold de, de Barreau. Bonsoir Harold. Bonsoir. Harold fait le, nous a fait le plaisir de rejoindre l'équipe Bansonnière, je m'engage pour vous, et nous accueille aujourd'hui pour nous parler de son activité, de sa passion du cheval, et euh, du cheval à Maison Amphite aussi. Donc on va pouvoir profiter de ton retour d'expérience, de ton regard euh, bien travaillé du cheval. Euh, donc je vais, je vais te poser quelques questions si tu le veux bien. Et, et la première, je, je voulais savoir un petit peu, ben, si tu pouvais nous décrire ton écurie, l'écurie aiglée euh, en surface. Je sais que tu as un grand manège, par exemple, qui est juste derrière nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette activité C'est une écurie que j'ai rachetée il y a deux ans, qui existe depuis bon nombre d'années, qui est connue pour ses... C'est une écurie de propriétaires avec des gens qui ont leur cheval et qui décident de le mettre ici en pension. Pardon, l'écurie a 41 boxes. Il y a un manège de 700 mètres carrés, il y a un grand clubhouse et c'est une écurie que j'ai fait repeindre en rachetant. Qui est magnifique, oui. Qui est magnifique et, et voilà, il y a beaucoup de propriétaires qui viennent ici, qui apprécient l'infrastructure et la qualité des soins qui sont donnés par les professionnels qui y travaillent. Justement, ce que j'ai appris, euh, qui était très amusant, c'est qu'en plus c'est une passion, puisque tu, n as, tu as une activité professionnelle à côté, c'est une passion d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a le théâtre également. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que tu peux vivre le soir en rentrant du travail, le week-end pleinement, et puis euh, c'est aussi ton lieu de vie, donc c'est un partage au quotidien avec les, les chevaux, euh, très sincèrement ça fait rêver, hein. ça coupe du monde parisien tout de suite, c'est quelque chose qui est très inspirant je trouve. Je voulais te poser aussi une autre question, euh, peut-être plus d'actualité, euh, qui est liée au Covid, parce que j'avais entendu dire effectivement que les chevaux ont beaucoup souffert de l'isolement pendant le Covid, alors euh, à géométrie variable, suivant euh, la situation du cheval, qu'il soit au pré ou qu'il soit en écurie, est-ce que euh, tu peux nous faire participer, ou en tout cas nous, nous, nous partager ton analyse de ce point de vue Alors tous n'ont pas souffert, les conditions étaient très variables, beaucoup ont été emmenés auprès où ils ont pu apprécier justement d'être en liberté. Pour les chevaux qui étaient convalescents, qui sont restés dans les écuries, dans leur box, il a fallu trouver des personnes et des professionnels exclusivement, puisque c'était une contrainte, pour les sortir tous les jours parce qu'un cheval, on s'en occupe tous les jours. Si on ne s'en occupe pas tous les jours, il peut tomber gravement, gravement malade. Donc ça a été une organisation et puis ça a été beaucoup d'énergie pour ceux qui sont restés à s'occuper de ces animaux pendant, pendant plusieurs semaines, pendant près de deux mois. Nous sommes rassurés. On voit qu'ils ont l'air tous bien portants. <rire> Vous les avez soignés. Et c'est vrai qu'il y a des professions aussi à maison la Fille, des personnes qui euh, soignent le cheval, en tout cas tous les mots euh, psychologiques, on va dire, du cheval. Et j'ai l'impression que même s'ils sont très grands, ils ont l'air très forts. Ils ont une grande sensibilité et un rapport à l'homme qui est très particulier. Donc c'est euh, pour ça qu'ils ont très vite senti finalement que la situation était anormale, si je comprends bien, et qu'ils avaient besoin d'un accompagnement très très serré euh, je voulais aussi te demander autre chose Harold quand on s'est rencontrés tu m'avais parlé de quelque chose que je ne connaissais pas je trouve très intéressant c'est une euh, un peu une spécialité que tu as développée au sein de ton écurie c'est l'équicoaching est ce que tu peux nous en parler Alors, pour revenir sur ce que tu disais le cheval en effet il est grand il est robuste mais il est extrêmement fragile et par contre il a une sensibilité à la communication non-verbale extrêmement forte. Et en étant en interaction avec le cheval, en regardant le cheval, on voit ce qu'il perçoit de la communication non-verbale de l'humain. coaching c'est utiliser la relation entre un coaché et le cheval et voir comment le cheval réagit pour comprendre de façon extrêmement lisible ce que chacun on communique non-verbalement. Un miroir, oui, c'est un miroir, et grâce à ça, le coach va pouvoir identifier ce qui marche dans la communication au sens large et ce qui marche moins bien. Et ça, on peut l'utiliser à titre particulier parce que on veut améliorer euh, sa communication ou sa, sa façon, son, son bien-être aussi. Sa relation à l'autre, oui. et, et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est dans le cadre de l'entreprise. Euh, et pour tester, j'ai fait venir mon équipe ici. Je travaille dans une société du 440. Et on a fait deux séances d'équipe coaching pour voir ce que c'était. Parce que tant qu'on l'a pas vécu, on ne comprend pas très bien. C'est une grande équipe C'est une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, euh, d'accord. Qui a besoin de travailler ensemble, qui a besoin d'être très autonome, mais malgré tout de coopérer. Et c était, c était, il y avait des, des, des moyens d'améliorer, en tout cas, euh, ces, ces éléments-là. Et l'équipe coaching permet vraiment de les amener à coopérer. À, euh, à aussi prendre des décisions, et ça on le fait en identifiant les points sur lesquels chacun peut s'améliorer, et notamment des points qui traitent de la confiance, la confiance en soi et la confiance en l'autre. Si dans une équipe il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Et l'entreprise à la recherche de performance, et donc une équipe qui est capable de coopérer, de communiquer, de prendre des décisions et d'être autonome, c'est une équipe performante, et donc c'est l'entreprise qui gagne donc il y a un vrai intérêt pour, pour l'entreprise d'autant qu'on est quand même à proximité de la défense donc je pense que tu as peut-être aussi une clientèle de, justement de cadres qui sont dans ces équipes qui maintenant en plus sauront qu'on qu peut faire ça à Maison Lafitte puis je pense que de toute façon il y a beaucoup de Parisiens qui apprécient notre ville après cette période de confinement qui souhaitent s'installer un peu comme à, à la ville, à la campagne c'est un petit peu ce qu'on a mais on a cette chance je pense qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord. <rire> euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau de Maison Lafitte, cette proximité avec la défense. Euh, D'ailleurs je pense que toi tu parles d'équicoaching, euh, l'équithérapie en général j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être un moyen de développer davantage euh, le cheval de sel, le cheval de loisir, en tout cas, euh, qui, vers des, des pratiques où on intègre tous les bienfaits que peuvent apporter le cheval à l'humain. Voilà. Alors, Il y a plein d'axes de développement autour du cheval. Et le cheval a un lien très particulier avec l'homme. Depuis très longtemps, l'homme a utilisé le cheval de plein de manières différentes. Et aujourd'hui, c'est encore en train d'évoluer avec de l'équithérapie, avec de l'équicoaching et plein d'autres choses. Pourquoi j'ai choisi de livre ici C'est parce qu'il y a cette proximité avec ces animaux qui est intéressante. Les gens ont des chiens, ont des chats. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de chiens et de chats en France. Et c'est encore en train de croître. Les gens ont besoin... De ce lien avec des animaux, et le lien qu'on a avec ces animaux est aussi en, en reflet de la relation qu'on a avec les humains. Et on a besoin de ça, on a besoin de ça, et on s'améliore, on grandit avec ça. Euh, pour ce qui est du, de, justement de cette euh, évolution nécessaire dans notre relation avec le cheval, notamment, mmh. il y a une réflexion à mener. Euh, Maison lafitte c'est la cité du cheval. Est Elle parfait. est encore beaucoup sur un modèle euh, historique ancien. Euh, course, et la course doit rester et doit se maintenir. Mais on voit que le cheval de sel prend de plus en plus de place et va continuer à, de, de croître. Et euh, on, on doit réfléchir en profondeur sur ce que l'on veut que la ville devienne par rapport à cette, euh, ce, ce nom de cité, euh, cité du cheval. Et notamment, il y a toute une question d'écologie humaine ou euh, euh, de relation euh, de bien-être animal où il faut que l'on trouve à améliorer la qualité de vie des animaux que l'on a autour de nous. Et en l'occurrence, ici, c'est le cheval. Et on a certainement plein de choses à voir et à revoir pour redéfinir ce qu'est la ville, ce qu'est la ville du cheval, avec une infrastructure, des allées cavalières, un ensemble d'éléments qui sont exceptionnels, pas assez connus, qui méritent d'être plus connus. Je pense que, d'une part, il faudra cette réflexion globale, mais aussi il euh, y a un certain nombre de points à creuser rapidement pour aider la filière équine qui n'est pas en très bonne santé. A euh, la fois pour les courses, et on le sait, euh, c'est compliqué pour eux avec la baisse de l'activité, mais les chevaux de sel, même s'ils croissent, ne sont pas en très grande forme. Et si on veut que tout ça se maintienne, que les infrastructures soient maintenues, il faut que cette activité fonctionne. Pourquoi ils ne sont pas en très grande forme, les chevaux de sel au niveau de l'activité elle-même ou comment se traduit Alors en fait, en France, il y a eu une explosion du nombre de, de centres équestres grâce à une TVA qui est assez intéressante à une époque, qui a changé il y a quelques années et qui a tout d'un coup mis à mal un ensemble de, de structures qui n'étaient plus en mesure de, de, de faire face. À Maison Lafitte, on a une situation particulière, c'est qu'on a un historique d'infrastructures incroyables en nombre, en diversité avec des box, un nombre de box incroyables, mais du coup, il y en a trop il y en a trop et il faut, se, faut remettre ça à plat pour s'assurer qu'il y ait le bon nombre en fonction de ce qu'on veut faire dans 10 ans il n'y a pas besoin de tout ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y a aujourd'hui il faut qu'on s'assure que ce soit maintenu euh, sinon ça va continuer à se dégrader et donc il y a cet axe d'infrastructure et il y a l la, la, la, il y a la partie euh, des personnes qui, des pratiquants on est aux portes de Paris comme tu disais on est à côté du plus grand marché européen en termes équitation notamment. On a le RER qui arrive à la Maison Lafitte. On doit travailler notre communication, mieux se faire connaître. On a 500 chevaux ici, euh, des dizaines, de, une vingtaine d'écuries de, euh, de, de, de chevaux de sel. Et euh, il faut qu'on arrive à attirer plus de gens ici pour améliorer les revenus de, de ces sociétés, euh, de, de, de ces écuries et traiter la question hein, du, du dernier, des last mile entre le RER et les différentes ah oui. écuries. Oui, on, on, a, a, on a développé, pardon, je se coupe, mais c'est vrai que dans le programme, on avait réfléchi beaucoup à ce problème de mobilité, que ce soit pour les gens qui en centre-ville ou même le centre-ville pour venir jusqu'au fond du parc. Ça marche dans les deux sens. Désenclaver finalement les territoires de la ville qui, sont, qui, qui ne sont pas vraiment bien desservis. C'est-à-dire qu'il y a une navette de bus, mais elle n'est pas suffisante, elle ne va pas partout. Et on avait réfléchi, et je pense que c'est quelque chose de très important pour la ville, à la mise en place de navettes électriques. Navette électrique, euh, alors dont la gratuité n'est pas assurée au début, puisqu'il faudra quand même faire une étude pour voir si on peut l'offrir. Si bien on sûr. peut, ce sera évidemment bien quelque sûr. chose qui sera fait. Mais le but est de désenclaver un petit peu les, les zones de la ville qui sont très éloignées, comme le fond du parc, de pouvoir finalement euh, amener les gens du centre-ville, bien de la gare, jusque dans le parc, et même d'autres zones de la ville, ne sera pas que le parc, il est encore d'accord avec moi. Euh, et, et ça marche dans les deux sens, même vers les infrastructures sportives aussi. Les enfants parfois qui ont besoin d'aller s'entraîner au stade de Cé, dont on était très proche hier en étant au tennis club. Donc il y a vraiment un problème de mobilité et je pense qu'effectivement ça peut servir l'activité du cheval à Maison Lafitte également. Je la parole. Je développerai euh, deux autres choses. J'ai parlé des revenus de ces structures qui ont besoin de s'améliorer. Il y a aussi la, la, les coûts. Et aujourd'hui, chacun achète par petits morceaux, petites quantités. On pourrait agréger l'ensemble des besoins, monter une centrale d'achat, identifier un endroit dans la ville proche de la ville où on pourrait stocker et on pourrait créer des économies de l'ordre de 30% je pense au minimum sur l'ensemble des consommateurs. Donc améliorer la rentabilité de ces sociétés. Et ça c'est vraiment, vraiment critique. Et dernier point que je voulais citer, dans les axes de réflexion, on voit ici il y a beaucoup de box et de chevaux qui sont sortis en forêt, qui, tra qui travaillent dans le manège, mais ils ont aussi parfois, des beso ils ont parfois besoin d'aller dans des prêts l'idée ce serait d'identifier des sites il y en a quand même un certain nombre ici des espaces qui oui. sont en reconfiguration notamment, notamment près du centre d'entraînement voilà. on a réduit de moitié Voilà. ça peut être aussi une piste sur une partie de, de, de, de l'hippodrome. créer des prêts pour que on prenne en compte la question du bien-être animal parce que c'est une problématique qui grandit dans, dans la conscience collective et puis c'est notre devoir de nous occuper au mieux de, des animaux avec lesquels on a des liens aussi forts donc, je pense vraiment, pour conclure, que c'est une grande richesse ce que nous avons dans notre ville. Et, et ce terme, ce mot « cité du cheval », ça n'est pas rien, ça a une résonance particulière pour nous. On y est très attaché. Malheureusement, on voit bien qu'avec la fermeture de, de l'hippodrome, la perte des courses à Maison Lafitte, on est un peu meurtri dans cette identité. Mais ce n'est pas que l'identité course. Euh, il y a aussi euh, toutes ces activités autour du cheval de sel et qui peuvent servir notamment par la mise en commun de ces euh, infrastructures, en tout cas de, ces, de cette centrale d'achat, permettre de servir aussi les professionnels du monde des courses qui souffrent à Maison Lafitte euh, parce que c'est vraiment une activité qui malheureusement, euh, même si c'est le reflet de talent de, de, de certains professionnels et effectivement qui le font avec le cœur et, et très bien, euh, malheureusement c'est vrai que la filière épique souffre en France est en perte de vitesse donc je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose pour l'avenir de la cité du cheval à Maison Lafitte, l'hippodrome. si on ne peut pas rétablir les courses parce que France Gallo ne nous le permet pas il faudra penser à une reconversion autour du cheval. On pense à des cliniques, euh, par exemple, de balnéothérapie autour du cheval. Utilisons ces boxes qu'on a à proximité, utilisons euh, ces pistes quelque part pour les entraîner, le prêt aussi, ça en fait partie, et en lien aussi avec notre projet éducatif pour la ville au travers du lycée. Je pense que si on crée comme ça des synergies entre les projets, on sera tous gagnants. Et ce que je souhaite, c'est que la ville de Maison laffitte reste la cité du cheval à jamais. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Voilà, c'était une grande parole, c'est vrai. Mais vous avez senti que c'est un point qui nous touche particulièrement à cœur. Ça fait partie de notre identité. Et je pense qu'on terminera dessus. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée. Et merci Harold. Merci.